Allez, là, du coup, je me situe en direction d'un nouvel appartement sous location. Je vais t'emmener avec moi et on va retrouver quelqu'un que tu vas également retrouver prochainement sur la chaîne YouTube parce qu'on va préparer des petites vidéos, c'est Jean-Christophe Griselin. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la création d'expériences dans nos appartements. Et donc là, je lui ai donné rendez-vous dans ma ville. Il vient visiter un de mes appartements sous location que je viens de récupérer. On a signé, on a les clés. Et il va nous donner eh bien, son ressenti sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui. Et puis, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de t'emmener avec moi. Et on va voir tout ça. aujourd'hui, je me situe en compagnie de Jean-Christophe Grislin. Comment vas-tu, Jean-Christophe Ça va, super, je suis content d'être là. Je suis content de découvrir avec toi la location, la sous-location. Tout à fait. Et gros challenge aujourd'hui parce qu'on va voir ce qu'on peut faire dans cet appartement, l'histoire qu'on peut raconter pour vraiment en tirer le meilleur. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter très rapidement Et puis après, on va du coup, peut-être tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu as prévu de faire justement sur ce logement alors, euh, pour l'instant, j'ai rien prévu de faire, il va falloir qu'on s'en ouais, qu imprègne. On va déjà faire un tour, on va regarder les points positifs, négatifs, on va voir sur quoi il faut qu'on travaille. Et euh, bah, moi, je fais de la location courte durée depuis peu, je fais de l'immobilier depuis euh, 25 ans et j'accompagne les investisseurs en déco pour créer le coup de cœur dans le, leur logement. Euh, et je me spécialise vraiment dans la déco atypique depuis quelques temps, parce que c'est là vraiment que, où je m'éclate et on a surtout les meilleurs résultats. La difficulté, là, ça va être de euh, faire quelque chose d'exceptionnel avec un, un budget limité puisqu'on ne va pas refaire les murs, on ne va pas tout refaire, on ne va pas mettre un jacuzzi, on, va pas, on est quand même limité, donc il va falloir trouver le compromis. Et c'est ça que j'aime bien, ce challenge, parce qu'il euh, y, y a des capacités, il faut savoir vraiment les, les exploiter. Et du coup alors euh, comment tu vas, est-ce qu'on peut un petit peu, tu vois avancer ensemble euh, tranquillement sur... Euh, parce que là en fait on vient vraiment de ce... voilà il vient juste d'arriver donc on démarre la vidéo euh, et donc du coup bah, Jean-Christophe est un peu en mode euh, réflexion, découverte, hein, ouais. découverte de l'appartement donc euh, je te laisse peut-être un petit peu euh, nous expliquer. Alors là, on est dans le hall. On a cette porte qui euh, est. C'est même pas une porte euh, palière, c'est une porte de chambre. Euh, si tu as des biens importants à l'intérieur, c'est pas ouf. En termes de son, de chaleur. Je sais pas en sous là si on change les portes. En tout cas, tu as l'impression tu vas rentrer dans ta chambre et pas dans, dans un endroit incroyable. Donc là, il y a un travail à faire, peut-être autour de la porte, on a bien, je sais pas. Pour qu'on arrive vraiment dans l'entre. Euh, dans un lieu extraordinaire. Et on arrive sur cet escalier là, alors regarde l'escalier, tu te dis, tu te demandes où t'es, parce que tu as tout qui branle <rire> tu vois. Ouais, clair, dans escalier, euh, donc là on voit tout de suite qu'il manque des, euh, des supports, donc c'est même peut-être euh, dangereux pour l'escalier, le, pour donc ça c'est euh, quelque chose d'important. Je sais pas si un escalier collimation peut le euh, on a le droit de le fixer au mur euh, à plusieurs points, je ne sais pas si c'est fait pour s'il doit être autoporté ou pas donc à voir avec le fabricant euh, ce qu'il faut faire, mais en tout cas euh, ça c'est important après là tu vois on a une applique qui fait vraiment ordinaire cette applique est ce qu'on met carrément une applique industrielle avec une grille en métal euh, ça va dépendre du thème qu'on qu trouve mais il faut que déjà à partir de là c'est l'hall d'accueil hein. C'est en fait l'entrée euh, imagine quand tu es invité chez des amis, ils ouvrent la porte et si on te dit euh, Oh qu'est ce que tu as grossi, bah, tu vas passer une mauvaise soirée parce que tu ne vas pas être bien. Là c'est ça l'accueil, donc comment que va te dire la personne qui ouvre la porte en fait, tu vois c'est ça. Donc il faut, si on arrive sur cet escalier, c'est moyen. Okay déjà on a un hall qui est pas terrible mais c'est du commun, on ne peut pas euh, trop agir dessus. Par contre là c'est chez toi, là il faut déjà que l'histoire commence. On a ces poutres-là euh, qu'on aimerait euh, enlever, évidemment, on ne va pas les enlever. Et puisqu'elles sont là, il faut qu'on s'en serve. Qu'est-ce qu'elles peuvent, euh, à quoi elles peuvent nous servir Est-ce qu'elles euh, vont supporter euh, des petites étagères avec des plantes Est-ce que... Euh, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais elles sont là, donc il faut qu'on les utilise lui aussi. Et si lui, on voit qu'il disparaît, ça pourrait être des miroirs, mais ça pourrait être... Euh, euh, on pourrait y fixer une table, je ne sais pas. Donc, ils sont là, on peut s'en servir. Pareil, on a un petit coin là. Et à quoi il sert, sachant qu'il va être poussiéreux, parce qu'un mur comme ça, ça s'effrite souvent. Euh, voir ce on, comment on peut l'exploiter, un fauteuil peut-être pour lire. Ce qu'on a qui est intéressant dans cette pièce, euh, on a ce mur en brique qui est incroyable. Euh, ça, est, il faut vraiment qu'on le valorise, on va voir comment on le valorise, probablement avec de l'éclairage. Euh, on a cette pauvre fenêtre, c'est le seul éclairage de la pièce. Malheureusement, tu vois, point négatif, on a un carreau qui est sale mais c'est compliqué d'aller le nettoyer et euh, faut pas se leurrer, je pense qu'il ne sera pas systématiquement nettoyé. Donc ça, petite idée, on peut s'en servir. C'est-à-dire que, imagine que le tour on le recouvre de plantes synthétiques par exemple et on est dans un on est sous terre on est tu vois dans une grotte et c'est un petit peu le comment, comment on dit le de la veine le trou de la grotte là euh, on pourrait utiliser ça de cette façon là ça permettrait d'assumer la saleté du carreau c'est tout bête mais c'est comme ouais. ça que tu trouves des idées toi okay. il y a des fissures qui font qu'on voit de l'autre côté donc là comme ça c'est pas gênant mais imagine que cette pièce là la chambre soit allumée et là ce soit éteint que tu as un couple ici en termes d'intimité c'est nul donc ce que tu peux faire quand tu as une, une surface qui n'est pas droite comme ça récupérer c'est utiliser de la colle chaude et de la corde tout simplement et tu vas allonger ça avec une cordelette donc ça donne un côté rustique c'est pas compliqué à faire et tu peux, tu peux épouser n'importe quelle forme donc tu vois moi dans toutes les visites toutes les visites que je fais de maison une fois sur deux la porte elle est pétée et là pareil donc euh, vraiment quand tu euh, quand tu crées un placard, pense au rideau parce que le rideau, ça porte de, euh, oui, de euh... du standing. Acoustiquement, c'est bon. Ça coûte pas cher à remplacer. Euh, donc, c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup mieux qu'une porte, même si il y a le tableau électrique derrière. Donc, on peut euh, imaginer un rideau. On est au, au niveau de la cuisine, la cuisine qui est largement dimensionnée, ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, largement dimensionnée parce que c'est pas une pièce dans, le, dans laquelle les gens vont, su, vont séjourner longtemps, vu que c'est un souplex. Et c'est même un souplex qu'on n'aurait pas le droit de louer en longue durée parce que les fenêtres sont trop petites. Euh, c'est même d'ailleurs pas un souplex parce qu'il n'y a pas d'étage, il n'y a qu'une cave. Donc c'est une cave. Et justement, est-ce qu'on aurait besoin de, de, de toi par exemple, de ce genre de choses Est-ce qu'on aurait besoin d'un four Est-ce qu'on a forcément besoin de tout ça euh, Alors. Euh, non, si, si tu crées, si tu partais de zéro, euh, tu ne mettrais pas un frigo qui fait 2 mètres de haut et tu ne mettrais pas ce, cette cuisine qui est trop ah. grande. Ça n'apporte pas grand-chose. Euh, maintenant, on a le mérite de l'avoir, donc euh, je pense qu'on ne va pas investir dans une nouvelle cuisine. Euh, la plaque éventuellement, si tu voulais euh, faire des frais. Mais euh, je pense que ce n'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. Et de toute façon, cette pièce-là, je ne sais pas ce qu'on en ferait d'autre. Euh, donc elle est, elle est plutôt bien, bien située. C'est juste que le frigo, ça m'embêterait qu'il reste ici. Ça serait bien qu'on arrive à le caser. Euh... Ouais, par là. Ça c'est quoi le WC ouais. Ouais. Ou un top. Tu vois Genre à la place des, des tiroirs. Ou... Ça veut donc dire que du coup là il faut, euh, il faut changer le, le plan de travail. Euh, non pas forcément. Un top je te dis, hein. c'est-à-dire un petit, si c'était un petit. Mais euh, encore une fois, on s'adapte par rapport à ce qu'on a. Euh, dans l'idéal, on mettrait. Il euh, n'y aurait pas forcément besoin de ça. Tu mettrais des, des pots avec les couverts et puis voilà quoi. Tu vois, moi dans ma nouvelle courte durée, je ne mets même pas de hot. Parce que les gens ils s'en servent pas. Et euh, quand ils s'en servent, c'est des hot à filtre qui ne sont pas efficaces. Et en plus, ils ne cuisinent pas. Donc voilà pour la cuisine. Avant, avant de t'engager dans un souplex, quand même, Certains toi de ton nez, euh, avoir du flair. C'est aussi euh, re, repérer les odeurs d'humidité. Euh, là, ça sent pas l'humidité. Pour ouais, moi, c'était bon. Ouais, donc c'est plutôt bon signe. Souvent, tu as du salpette, c'est-à-dire, comme une, une petite mousse blanche sur les murs euh, qu'on gratte, mais euh, qui revient. Euh, et puis, bien sûr, il faut euh, vérifier qu'il soit bien ventilé. Donc tout ça, c'est euh, bon signe, ça peut euh, laisser penser qu'il faut, qu faut y aller. Tu peux aussi aller voir les voisins, voir si leur cave... Euh, Discuter avec eux, est-ce que votre cave a déjà été inondée Ça va te donner un indice. Euh, mais a priori, c'est bon signe quand tu as une maison, qui a une cave. En général, ils font des caves dans les zones qui sont pas inondables, s'il si n'y a pas de cave. C'est déjà bon signe. Mais discute avec le voisinage. Ok. Donc dans, dans ta destination, euh, les publics, le public que tu vises, il faut aussi prendre en compte la configuration des lieux. Ici, on a une salle de bain qui est privative et on en a une, une douche, une salle d'eau et on n'en a pas d'autre. Ça veut dire que si tu couches quatre personnes, il euh, y a deux personnes qui vont euh, devoir déranger les deux autres pour aller se doucher. Donc Ça, c'est à prendre en considération. C'est pas incompatible, mais c'est pas très pratique. Est-ce que ça veut dire au contraire justement qu'on doit plutôt rester sur un format deux personnes, euh, exceptionnellement pour ce, pour ce logement des fois, tu fais pas plus de chiffres en couchant quatre personnes, hein. vaut mieux deux personnes de luxe, donc peut-être... C'est ce que je me pose comme question. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette pièce-là ou de la pièce d'à côté Parce que si tu as que deux personnes, le lit pourrait être dans la pièce d'à côté, tu vois. Ah oui ouais mais de là à mettre un jacuzzi ici ou une baignoire balnéo. Euh, aussi, ce que je n'ai pas précisé, il euh, faut vraiment que tu sois regardant aller aux évacuations d'eau quand tu regardes l'aménagement d'une cave, parce que euh, par définition, on est plus bas que le, le niveau zéro. Et donc euh, des fois, tu es plus bas que l'égout. Donc il faut des pompes de relevage, des sani-broyeurs et tout ça, c'est euh, bah, ça peut tomber en panne, c'est quand même pas l'idéal. Donc euh, ça c'est intéressant, ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pompe de relevage, en tout cas on n'entend pas. Pas de sani ça voudrait dire que le, le, les égouts sont plus bas, et ça c'est super, c'est rare. Donc ça reste à vérifier quoi. Ouais. Parce que t'as carrément une douche à l'italienne. Hein. Oui, on ne l'a pas vu, hein, je vais la faire voir directement ici. Donc ça veut dire que les égouts sont plus bas ou alors qu'il y a une pompe de relevage quelque part. Mais est-ce qu'on l'entend je... Tu vois, normalement, euh... si tu fais coller de l'eau, nos... là je vais me tremper. On n'entend pas, on n'entend rien donc ça peut vouloir dire que les égouts sont plus bas, mais peut-être, c'est quand même une ville, les égouts sont profonds. J'ai regardé, c'était ouvert pour la fibre, les mecs ils rentrent debout dedans, euh, t'as carrément des couloirs comme à, comme à Paris. D'accord. Donc peut-être que l'égout est plus profond. on pourra aller voir, effectivement. Euh... Ouais. Bon, on continue, on continue. Ok. Il y a quelque chose à faire, hein, c'est clair. Après, ouais. À euh, plancher un peu. mais. Ouais, il faut trouver un thème. <rire> trouver un thème, ouais. faut que les gens vivent une expérience... Euh... Une expérience incroyable euh, donc après euh, le fait qu'il n'y ait pas de lumière c'est quand même un c'est ce qui permet de te de donner des pistes pour ta déco il n'y a pas de lumière qu'est ce que je vais faire ça se trouve la solution ça va être un mur végétalisé euh, euh, avec euh, tu sais tu peux faire euh, des mettre des vraies plantes euh, avec une lumière euh, maintenant ils font des lumières à led qui évite d'exploser de, ton budget électrique euh, comme euh, les euh, trafiquants de cannabis qui vont pousser du cannabis, ils, ils aménageaient des, euh, des halogènes, ça leur coûtait un, un bras. Aujourd'hui, tu peux, euh, c'est une bonne nouvelle, tu peux <rire> faire pousser tes plantes avec des, des ampoules spéciales UV qui sont à l'aide. Donc ça, c'est un bon système. Et tu as même des systèmes avec des gouttes à gouttes qui font que tu fais tout ton mur végétal, tu mets les, tes plantes dans des poches et le goutte à goutte vient euh, arroser tes plantes. Donc si on apporte un mur végétal ici, c'est comme si on apportait presque une baie vitrée qui donne dehors, tu vois. Ça peut être une solution pour pallier euh, ce manque de lumière. Manque de lumière, ça veut dire qu'on va pouvoir valo valoriser certaines choses avec nos éclairages. Ça veut dire qu'on peut utiliser tout ce qui va ouvrir l'espace, euh, des posters, des images en trompe-l'œil, des euh, miroirs. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est des outils qu'on a pour euh, transformer ce, ce lieu-là en un lieu qui soit moins étouffant. Euh, si tant qu'on veut qu'il soit euh, plus grand, parce qu'on peut aussi utiliser ça en mode cocon, en faisant carrément euh, une boîte dans la boîte, une tente ou euh, quelque chose, tu vois, qui soit très rigolo, au-dessus de ce lit par exemple. Ok, donc du coup, eh bien on a fini la petite visite de l'appartement, donc Jean-Christophe a pu nous faire un petit peu son retour d'information. Alors bien évidemment, euh, ça va être difficile pour toi, j'imagine, de la direct, de sortir un projet euh, tout prêt, mais ce que tu as prévu maintenant, c'est quoi C'est quoi la suite alors, la suite, là, il y a Hugo qui est en train, mon fils qui est en train de prendre des cotes. On va euh, pouvoir avoir des plans. À partir de ce plan-là, euh, on va bosser en, c'est pas à peine que je revienne au mans. on va bosser à distance sur Skype. Je vais partager mon écran et euh, on va, euh, à partir du quelques mobilier que tu as, tu as quelques meubles, quelques éléments qu'on va essayer de, de conserver au maximum, euh, on va euh, déplier l'histoire, on va euh, dérouler l'histoire pour euh, créer une expérience dans ce lieu, enfin en tout cas on va essayer, ensemble, par Skype. Et euh, en fait je travaille jamais tout seul, ça permet vraiment, de, de c'est un vrai partage, un vrai échange. Une fois qu'on aura déterminé la cible, qu'on vit, si on fait deux, quatre couchages, tout ça, ça, ça va changer. Et euh... Et du coup, donc une fois que le projet, il est, euh, donc tu l'as couché sur euh, sur sur des plans. Euh, comment ça se passe Parce que du coup, j'imagine qu'il y aura des petits travaux à faire. Alors en cas de la sous-location, bien entendu, on va pas partir sur des choses délirantes, on va pas casser des murs, etc. Bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu as prévu Enfin, euh, comment ça se passe ensuite Est-ce que tu nous dis, bah voilà, euh, moi, je recommande de changer l'éclairage, de mettre ça, ça, ça et ça. Au niveau de la déco, est-ce que tu nous dis, bah voilà, je mettrais bien telle déco. Est-ce que tu nous dis où est-ce qu'on peut la trouver cette déco Ou est-ce que tu nous aides par exemple à chiner les produits Parce que j'imagine que j'ai des produits un petit peu à, à fouiller. Euh, comment ça se passe Alors, euh, si, si on utilise des produits euh, de base, euh, simples, faciles à trouver, qu'on trouve chez Ikea ou n'importe où, euh, c'est pas la peine que je fasse les courses à ta place. Euh, je sais que tu les trouveras. Si on a besoin de meubles spécifiques, euh, par exemple un vieux casier en ou euh, euh, un meuble d'occasion par exemple, là on va en, ensemble, euh, pendant que je fais le plan par exemple, je vais dire tiens va voir sur le bon coin ce que tu trouves. Et là tu peux en direct acheter le meuble sur le bon coin ou euh, acheter le meuble sur euh, le commandé en ligne pour qu'on ait vraiment le, le meuble adapté. Puis ça permet de voir s'il existe, les dimensions qu'il a, pour vraiment qu'on fasse le, le projet sur mesure. Euh, donc, je t'aide euh, là où tu ne peux pas te débrouiller tout seul. En fait, j'adapte mon temps par rapport à tes compétences. Euh, par exemple, il y a des clients, je leur fais le, leur cahier des charges. Il euh, y en a d'autres, ça va être la couleur, ça va les stresser, on va travailler la couleur. Donc, ça va dépendre euh, de tes compétences et de, de tes besoins, du temps que tu as aussi et des travaux, travaux qu'on fait. En tout cas, je m'adapte aux clients. Ok, super. Eh bien... Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc l'idée de cette première vidéo, c'était eh de vous présenter Jean-Christophe, ce qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, tu nous, on mettra dans la partie, ce on, comment on peut te retrouver Jean-Christophe, si on veut travailler avec toi et si on veut euh, faire appel à tes services, aussi bien dans le cadre de l'investissement locatif que dans le cas de la sous-location. Euh, comment on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi alors sous toutes mes vidéos, il y a un lien, je vous accompagne, autrement euh, bah, tu tapes Jean-Christophe Griselin sur Youtube, tu vas me trouver, euh, Facebook ou Instagram, voilà, c'est facile. Et puis de toute façon, c'est un peu tôt pour l'instant, ils n'ont pas vu ce qu'on allait faire, faut attendre, attendez un peu. Ça marche. Donc, du coup, eh bien, on enchaînera effectivement sur une deuxième vidéo avec, euh, avec Jean-Christophe et euh, on vous partagera effectivement eh bien le, sa chaîne YouTube et puis effectivement, comment on peut le, tout simplement le, le contacter. Donc, je vous dis eh bien à une prochaine vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis franchement, abonnez-vous si ça vous a plu puisque, bah, encore une fois, vous allez trouver très prochainement eh bien la deuxième vidéo. Il y en aura certainement d'autres justement pour faire le suivi du chantier voilà. Hein, euh... puis dans, dans ta description, tu vas mettre le lien de ma chaîne comme c'est sympa et puis dans la description, bien évidemment, je rajouterai le lien de la chaîne de Jean-Christophe <rire> voilà, bon bah sur ce on va se quitter cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, merci beaucoup Jean-Christophe, à bientôt, salut